« Chers traders et investisseurs, jeudi 10 octobre, bonjour !»« Écoutez, haut, bas, haut, bas, les marchés continuent à fortement hésiter mais avec une tendance haussière pour le moment, un petit peu grâce à LVMH d'ailleurs sur le marché français. Mais attention, comment vont se passer les négociations sino-américaines » Euh, Aujourd'hui à Washington et éventuellement demain, vont-ils repartir ce soir ou demain Nous n'en savons rien du tout, les marchés sont donc extrêmement nerveux. Et pour résumer, nous n'avons strictement aucune visibilité, déjà très peu en, en day trading et encore moins en swing, en swing trading. Donc nous pilotons à vue. Il ne faut bien sûr toujours pas engendrer de nouvelles positions en swing trading, il faut savoir patienter mais nous pourrions vraisemblablement y voir plus clair très très rapidement. Et malgré tout, dans ce contexte ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur 3 accompagnés de trois médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous verrons bien si l'après-midi est plus animé ou pas, nous l'espérons. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une bonne journée et à demain.